Bonjour les gens, aujourd'hui les accessoires, les coupelles en origami. Mon objectif était de faire des petites coupelles ou d'avoir des petites coupelles qui servent pour mettre les ressources, par exemple comme ça là, et qu'on puisse voir les ressources à dire que ce ne soit pas trop haut. Et bien sûr, en essayant de faire quelque chose d'un peu écolo, c'est-à-dire de ne pas utiliser de plastique ni rien. Donc d'où l'idée de faire des petites coupelles en origami. En description, je mets le lien comment faire ces petites coupelles. Quand on a l'habitude, hein, en fait, il faut moins de 3 minutes pour faire une coupelle. L'idée aussi c'était qu'on puisse les empiler les unes dans les autres afin qu'on puisse les stocker à part. A partir d'une feuille à 4, 21 par 29,7 cm, vous prenez un carré de 21 cm, ce qui vous fait une coupelle d'à peu près 15 cm de diagonale et de 4 cm de haut. C'est assez grand. Quoi. Un autre exemple, avec une feuille de 17 cm de côté, on obtient une petite coupelle d'à peu près 12 cm de diagonale et à peu près 3 cm de haut. Avec une feuille de 13 cm de côté, on obtient une coupelle un peu plus petite de 9,5 cm du diagonale et une hauteur d'à peu près 2 cm. Et pour terminer, avec une petite feuille de 9 cm de côté, on obtient une toute petite coupelle de 6,5 cm à peu près de diagonale et de 1,5 cm de hauteur. Alors j'ai fait une coupelle, donc là c'est des grandes, hein, de 21 cm, avec une feuille de 21 cm. Celle-là elle est à papier normal, du 80 grammes, vous voyez. Et la coupelle en 160, elle est un peu plus dure, hein, le carton. Ça va vous voir si vous voulez quelque chose de plus solide, quelque chose de plus léger. Moi j'ai déjà essayé, une hein, coupelle avec du papier normal de 80 grammes, hein, ça marche très très bien. Si vous connaissez l'excellent jeu, It's a wonderful world, et là vous dites quel accent, merveilleux. Il n'y a pas les coupelles d'installer, donc en fait les ressources elles sont là. Bon, vous pouvez les prendre, hein. vous les remettez, mais vous voyez, vous avez essayer de faire des, des tas avec euh, les pions, euh, fatalement, au bout d'un moment, ça devient le bordel comme ça à côté. Donc l'idée, c'était ça, c'est d'avoir quelque chose pour mettre notamment les ressources dans les coupelles. Voilà la mise en place avec des coupelles, donc là, vous avez des coupelles de 17 cm, de le, la feuille originale, hein. ça, là, c'est du 13, du 14 plutôt, là, c'est du 13, là, c'est du 12, là, c'est du 9, donc c'est des petits, je trouve ça juste un peu petit pour prendre les ressources. Donc l'intérêt, c'est quand vous prenez des ressources, bah, ça part pas partout. Et quand vous les remettez après, c'est pareil, elles restent à peu près. Donc là, on imagine, je prends des ressources, et je les remets. Bon, par contre, il faut se reviser. L'autre intérêt des coupelles, c'est pour le ramassage des ressources à la fin de la partie. Où là, c'est carrément le jour et la nuit. Et voilà, avec des coupelles en origami, maintenant vous avez tous les accessoires pour faire une bonne partie.